Horatius Cocles propunte sublicio stetit et aciem ostium solus cutinuit. Donec pans atergo interrumperetur. <coughs> Cum co in Tiberim decidit et armatus epsos transnavit.